Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un nouveau projet que j'aimerais mettre en place qui est vraiment un challenge pour moi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, si vous pouviez me mettre un, un petit mot, ce que vous en pensez, si vous vous serez intéressé ou pas. Euh, franchement, ça m'aiderait à savoir si je dois continuer dans ce sens ou pas, parce que mon intention c'est vraiment de vous proposer des séminaires euh, qui vous aident vraiment vers une transformation concrète. Enfin, les gens qui me connaissent savent que j'aime quand il y a du résultat. Je suis investie dans mes ateliers collectifs pour amener les gens euh, justement à transformer leur vie, à avoir un résultat. Et ce, ce programme-là n'est pas des moindres <rire> puisque euh, j'ai vraiment le projet de mener un séminaire sur le fait de mincir naturellement dans le respect de votre corps effectivement j'ai déjà un atelier collectif semi, euh, similaire que j'ai déjà proposé qui est euh, se réconcilier avec son corps j'avoue que cet atelier un petit peu timidement je propose quelque chose qui a vraiment du sens pour moi et qui parle pour moi qui est celui de comment mincir naturellement euh, sans effort sans stress dans le respect et l'écoute de son corps mais surtout quand on fait confiance en son corps et qu'on rentre en collaboration totale avec son corps dans lequel on lui fait confiance dans sa fonction propre qui est celui de réguler euh, notre poids et, et de nous permettre de, de, de revenir à notre poids d'équilibre et en fait euh, je l'ai déjà proposé l'année dernière, ça a super bien fonctionné. J'ai même une personne qui m'avait dit qu'elle avait déjà suivi pas mal de séminaires dans ce sens et qu'elle a trouvé vraiment mon, mon approche très pertinente. Donc cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé le même atelier sur deux modules, donc sur deux samedis intercalés d'une semaine. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que qu'à l'instant où j'ai déjà proposé cet atelier, j'ai pas mal de participants des autres ateliers que j'ai fait qui m'ont dit « Armel, ce serait vraiment bien d'avoir un accompagnement. » Euh, un peu plus long euh, parce qu'effectivement il y a déjà des résultats mais on aimerait aller un petit peu plus loin et je me suis dit waouh super s'il y a une demande moi j'aimerais bien y répondre mais c'est un challenge pour moi du coup et à la fois ça m'anime mais voilà je pense qu'il est temps aussi pour moi en tant que thérapeute de faire vraiment ce que j'aime faire et ce que j'aime faire c'est d'avoir un accompagnement euh, réel d'être vraiment plus près des gens et, et pour leur amener à un résultat euh, réel, un accompagnement, voilà, un petit peu plus long à long terme. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'aime dans les séances individuelles. Et je me suis dit, comment je peux retranscrire toute la qualité d'une séance individuelle dans un, dans un atelier collectif Donc voilà ce que je propose. C'est de faire de cet atelier que je vais changer de nom. C'est-à-dire, au lieu que cet atelier se nomme « Se réconcilier avec son corps », je vais le nommer une façon naturelle de maigrir, de mincir ou maigrir dans le respect de son corps. Et l'idée, c'est justement de, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment mincir naturellement dans l'écoute et dans la confiance totale que votre corps se charge de tout. Et en fait, cet accompagnement, euh, qui va durer certainement deux mois, voire plus, peut-être deux ou trois mois, je ne sais pas encore, je suis en train de mettre les choses en place. Mais l'idée, c'est d'abord, dans un tout premier temps, dans un premier module, d'aller voir quelles sont les causes de votre surpoids. Parce que tout, tout est là en fait. Pour moi, le surpoids, c'est une blessure émotionnelle d'enfance qui n'a pas été gérée. Et le surpoids est une stratégie que votre corps trouve pour y pallier. Donc, la question, c'est est-ce que d'aller voir la racine de ce pourquoi le surpoids est là et de déprogrammer le mécanisme qui vous enferme dedans, qui fait que quel que soit le régime que vous allez faire, vous allez revenir vers euh, des alimentations, enfin, des, des envies compulsives ou euh, euh, un comportement alimentaire complètement déréglé. Donc la question, avant tout, c'est de rétablir l'équilibre. Donc d'aller comprendre pourquoi, le ce pourquoi, vous avez besoin de manger en excès. Et donc, on va aller voir si ça vient des héritages familiaux, si ça peut venir aussi euh, des blessures émotionnelles, euh non réglé. Est-ce que ça peut aussi venir d'un pacte de fidélité par rapport à votre mère ou de soutien par rapport à votre père euh, Est-ce qu'il y a eu euh, euh, des blessures physiques durant votre enfance qui fait qu'il y a un rejet du corps Est-ce que c'est une façon de se protéger Est-ce que c'est une façon de prendre sa place Peu importe. Donc l'idée, c'est d'aller voir dans votre inconscient, de déprogrammer ça. Et vous auriez aussi un autre module sur comment euh, moi je dis ça déstocker vos émotions de vos mémoires cellulaires parce que tant que vos émotions sont là vous les revivez en boucle même si vous avez la compréhension de d'où ça vient tant que la déprogrammation n'est pas là l'émotion demande justement à ce que cette déprogrammation, cette rencontre puisse se faire donc déstocker ça veut dire que vous donnez les clés à la fois d'apaiser vos émotions mais aussi de les traiter à la racine donc pour ça je pense que je vais vous je vais introduire dans, cette, dans tout ce programme là euh, une formation en ligne que j'ai mis dessus qui vont vous aider aussi. Donc ça, c'est un fait. Donc il y a tout un travail émotionnel. Il y aura de la méditation pour que vous puissiez accueillir vos émotions. Il y aura tout un travail sur votre mindset pour changer votre état d'esprit, changer votre façon de voir les choses. Il s'agit ici de changer de stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu que vous puissiez trouver l'alimentation, comme une façon de compenser à ce qui est là, comment changer de stratégie. Donc, il y a une mise en action, forcément. Donc, vous serez accompagné pour ça. Enfin, c'est du moins ce que j'ai vraiment l'intention de faire. Et puis, on va rentrer dans un troisième volet qui allait explorer votre comportement alimentaire actuel, de voir les défaillances qui fait que, d'une certaine manière, vous allez alimenter cette, cette envie compulsive d'aller vous faire plaisir à nouveau. Voilà, et euh, je pense qu'après on va, on va l'idée est de rectifier tout ça, faire la différence entre une fin, la fin qui est le besoin de votre corps avec la faim émotionnelle qui est totalement différente. Donc vous donnez surtout les outils pour savoir comment faire, rééduquer, il y a une rééducation je pense, euh, au niveau de, du comportement alimentaire pour que vous puissiez vous sentir en paix de vous faire plaisir et de manger ce que vous voulez et, et de, de retrouver vraiment l'idée c'est comment je rentre vraiment en, en collaboration avec mon corps plutôt que d'être dans cette maltraitance de, par rapport à mon corps et, et où vous ou quelque part on le somme on le somme on le prive de, de nourriture on, on, on est dans l'excès de nourriture donc euh, euh, comment faire pour retrouver cet équilibre Donc ça, c'est vraiment le projet que j'aimerais faire et mettre en place. En plus, ce que j'aimerais dans ce gros projet, c'est aussi de, de travailler en collaboration avec une coach, quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui est perfectionniste euh, et, euh, et, et qui, qui, de façon à ce que durant ce cursus-là, vous puissiez vous réconcilier avec votre corps. Euh, je pense qu'il y aura aussi des conseils concernant euh, bah, le détox, comment amener le corps à favoriser l'élimination au niveau du corps. Donc euh, tout ça, on va en parler euh, durant les modules. Donc voilà, Donc la question c'est déjà, est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous serez intéressé à un tel projet De partir à un accompagnement euh, sur peut-être deux mois, peut-être voire plus. Il faut que je vois encore, rien n'est sûr. Donc je serais vraiment ravie d'avoir votre avis euh, sur le sujet.